Je viens vous présenter ESUPHGC, donc un système de gestion de cartes porté par le consortium Monsieur Portail, qui a été bien représenté aujourd'hui, et brillamment d'ailleurs par beaucoup de mes collègues. Euh, donc le plan présentation de superGc et sa couverture fonctionnelle. Ensuite on verra les bénéfices qu'on en a retirés à l'Université à de Rouen Normandie, les avantages prérequis et contraintes d'un point de vue général. Euh, moi aussi, je passerai quelques copies d'écran pour, euh, pour essayer peut-être d'être plus clair sur, sur les fonctionnalités si je ne l'ai pas laissé euh, avant. Et puis j'ai une slide sur euh, l'ensemble des ressources qui sont disponibles aujourd'hui, euh, notamment des présentations qui ont été faites euh, à divers endroits. Et puis j'ai une page de remerciement aussi, bien sûr. Donc, euh, présentation de SuperGc, et sa couverture fonctionnelle. Donc, c'est un projet qui a été fait par l'enseignement supérieur de la recherche. Dans le sens où euh, il a été développé à l'Université de grand normandie ce depuis 2017, euh, histoire de couvrir une, une couverture, euh, histoire de, de supporter une couverture fonctionnelle assez large euh, que nous proposait pas un ancien système euh, propriétaire qui ne nous convenait pas. Donc SGC, c'est pour système de gestion de cartes ça permet de gérer les cartes dites multiservices. Alors les cartes multiservices, souvent on parle de cartes étudiants, mais aussi de cartes professionnelles, cartes invitées, cartes campus, voilà. Euh, il est aujourd'hui en production dans plus d'une dizaine d'établissements. Donc euh, ces établissements, c'est surtout les établissements normands. Et puis petit à petit, commence à être déployé dans d'autres établissements, donc non normands. Euh, on peut citer euh, Centrale Marseille et puis l'Université de Limoges. Le projet est mature dans le sens où, de notre point de vue, par rapport à ce qu'on voulait faire au début, donc en 2017, il couvre complètement euh, l'ensemble de nos besoins. Alors, qu'est-ce qu'un système de gestion de cartes ben, Je l'ai dit à l'instant, ça permet d'éditer des cartes multiservices. Donc, éditer des cartes, c'est euh, après les avoir achetées, les imprimer, puis les encoder. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose vis-à-vis du système d'information. L'intérêt d'un système de gestion de cartes par rapport au système d'information, c'est d'être intégré dedans, notamment pour l'activation et la désactivation des services. Donc dans ces services, on va retrouver les services de contrôle d'accès, d'où le fait d'ailleurs qu'on utilise des cartes sécurisées, et la technologie la plus utilisée aujourd'hui, parce que la plus sécurisée a priori, est la technologie MyFair Desfire, EV1 ou EV2, technologie donc qui est supportée entièrement par ESUPSGC. En plus de ces services, un service que l'on utilise tous et est emblématique, c'est les services Easy Cruise, qui permettent aux étudiants et au personnel de se restaurer dans les restaurants Crousse, les brasseries Crousse, etc. Le SGC aussi, un SGC avancé qui sera intégré dans votre système d'information, il va permettre aussi de gérer un cycle de vie. En fonction alors, des actions de l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur, s'il a perdu sa carte ou s'il veut faire une demande de carte, il va éventuellement pouvoir le faire via le système de gestion de carte, s'il propose une interface web adaptée, ce que fait le au Mais aussi en fonction de la vie de compte associée à cette carte. C'est-à-dire qu'un étudiant qui arrive dans l'établissement ou qui s'en va, eh bien, il devra avoir sa carte activée ou désactivée en fonction de tout ça. En fonction donc des dates d'inscription, dates d'inscription, etc. Alors à SUPSGC, ben, vous l'avez compris, donc, ça a été par, fait par l'ESR et donc ben, pour l'ESR. Et donc on, nous on est le, notre premier client. Donc c'est de fait un développement sur mesure et euh, un développement qui s'adapte parfaitement à notre contexte. à notre contexte système d'information qui est un contexte finalement euh, usuel euh, dans nos établissements. Donc quand je dis visuel, je pense aux recommandations SUPAN, par exemple, à l'authentification Chibolette, notamment via la Fédération d'identité Enseignement supérieur recherche portée par Renater, donc à pays cru à des projets émergents tels ESC, Open Student Card, donc le projet de carte étudiante européenne, à nos problématiques qu'on partage de bibliothèques, d'émargement, donc contrôle d'accès, on l'a dit, des copieurs ou photocopieurs, etc. Et puis dans un contexte particulier quand même avec une population conséquente spécifique qui subit un gros turnover chaque année, donc chez nous à l'université de Rouen-Normandie on est environ 35 000 étudiants par an, on a environ un peu plus de 10 000 étudiants qui changent, finalement d'ailleurs, c'est à noter, on est 35 000 étudiants mais dans notre système d'information aujourd'hui on a 45 000 étudiants puisqu'on a ceux de l'année d'avant qu'on n'a pas encore enlevés qui sont étudiants jusqu'en novembre. Alors l'architecture intégration euh, du projet alors euh, là aussi on a des choses qui s'apparentent à du, du microservice c'est à dire qu'on a toute une partie euh, qui est liée au NFC donc on sent contact des cartes qu'on a appelé le Super NFC TAG et qui est un petit peu à côté du logiciel le SUP HGC. Le SUP SGC lui c'est un, une application monolithique qui va faire la glue donc avec tout notre système d'information au sens large et donc quand je dis au sens large c'est notre système d'information euh, en interne donc c'est à dire nos LDAP, nos apogées, euh, bientôt nos, nos Pégas PC School, mais aussi en externe, c'est à dire extérieur à de, de nos partenaires tels le Cruise Isli et puis euh, ESC donc. Open donc euh, bah, je le, vous voyez sur slide le contrôle d'accès, LDAP, etc. Les, le serveur d'impression aussi, ça c'est un service que je n'ai pas cité, je pense qu'on le cite après. Alors, je fais quand même un focus fonctionnel ici parce qu'on n'a pas le temps de tout voir évidemment mais je fais quand même un focus fonctionnel ici sur la carte étudiante européenne parce que c'est un sujet, euh, c'est le sujet un peu du moment en ce moment. Alors je tiens à préciser quand même que euh, quand on parle de carte étudiante européenne dans le -SGC, on parle vraiment de la carte et on, pas, on parle pas de l'initiative carte étudiante européenne qui regroupe entre autres Erasmus et Wizard Donc ici euh, le implémente nativement le projet européen de carte étudiante européenne dans le sens où de base nativement il implémente le QR code de la carte européenne on l'utilise dès l'encodage, dès l'impression et l'encodage de la carte il permet donc de se synchroniser avec le routeur ESC pour tout ce qui est adhésion au projet vis-à-vis -vis des étudiants c'est-à-dire que les étudiants via l'interface web de usc peuvent adhérer ou non à ce projet là et puis SupSGC, via ce microservice d'encodage de, NFC, euh, carte sans contact, permet de faire l'écriture électronique de la DU Info. Donc la DU Info, c'est les données que vous voyez dans le QR code, ça correspond à un identifiant de carte, hein, grosso modo. Et on en est déjà euh, donc on en est déjà en, en avance de phase hein, presque hein, euh, par rapport au projet, euh, puisqu'on développe en coopération avec le CNUS qui porte, euh, qui porte euh, ce projet euh, euh, au niveau de la carte. Euh, elle-même, et notamment la partie électronique, on en est à la délégation d'application via Mayfair dsvr v 2 en chargeant ce qu'on appelle les DEMKIS. Alors C'est un sujet un petit peu technique qui mériterait une présentation complète et qu'on ne va pas faire là. Donc le sup c'est un projet libre de bout en bout, donc l'idée ça a été d'utiliser des outils, des outils libres, des standards, donc on a essayé de faire en sorte, enfin c'est pas on a essayé, on a fait en sorte de ne pas être lié à des matériels d'impression, notamment. Donc on n'utilise pas des, les API des imprimantes, ce qui nous, per pardon, ce qui nous permet finalement d'utiliser n'importe quelle imprimante à carte, qui ferait donc du, du PC, enfin du, de l'impression PDF basique. Donc il n'y a pas de vente de matériel lié, alors il y a une contrainte qui n'en est pas une en fait non, en, en production, euh, on, on imprime la carte puis on l'encode après coup en, en deux phases distinctes. Donc on met, c'est fait pour durer parce que finalement comme on reste sur des standards, on n'est pas lié à un, à un matériel donné ni à une marque, vous pouvez utiliser des très vieilles imprimantes, ne jetez pas vos imprimantes, d'ailleurs si vous avez des imprimantes à carte d'un ancien projet, vous pourriez les utiliser avec le SuperGC. Et puis, euh, ben, on on, ce n'est pas parce qu'il euh, y a une imprimante qui n'est plus euh, d'actualité qu'elle qu ne fonctionnera pas avec notre application, et surtout, les imprimantes qui ne sont pas encore sorties, qui sortiront demain, devraient être compatibles avec notre application. Puisque finalement, pour imprimer une carte, eh bien, on imprime euh, euh, une carte comme on imprimerait du papier sur un photocopieur. Alors les bénéfices de la solution à l'Université de Grande-Normandie. Alors, pour l'université de Normandie, par rapport à l'ancien système de gestion de carte, on a une solution qui est maintenant véritablement intégrée au système d'information. L'édition s'est avérée beaucoup plus efficace et fiable qu'avant. On avait justement des problèmes avec les API, les drivers propriétaires. Alors, j'ai essayé de donner des chiffres, mais je ne suis pas très chiffre, enfin, je ne les connais pas bien, mais grosso modo, avec l'ancien système, on avait 4 vacataires, quatre étudiants l'été. On est passé à 1, concr concr concrètement, et puis on avait pas mal de déchets de cartes parce que justement il y avait des problèmes avec, euh, avec les imprimantes qu'on utilisait, les drivers, je sais pas, les, les mises à jour Windows, et aujourd'hui on n'a plus de déchets de cartes. Le cycle de vie de la carte est maîtrisé, et ça c'est un vrai plus pour l'université, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on a un souci, on comprend où est le problème et on arrive à intervenir au pire, on sait voilà, qualifier le, le, le problème. Alors pourquoi Ce qui a changé aussi par rapport à avant, c'est qu'on fait des actions synchrones. Là où on faisait des exports CSV pour faire les, les synchronisations avec le CNU CISLI, on utilise maintenant l'API CRUS. Et donc on est capable de synchroniser, d'activer une carte. Et en moins de 5 minutes, sur une nouvelle carte, on va pouvoir aller manger au CRUS ou ouvrir une porte d'un contrôle d'accès ou utiliser un photocopieur. Donc les bénéfices pour l'Université de Rouen Normandie toujours, c'est que ben, l'ancien SGC ne proposait pas d'interface web pour les utilisateurs finaux, par exemple. Donc nous on a des interfaces web qui sont accessibles à, à tous via authentification donc Chibolet. Donc c'est pour les gestionnaires et les utilisateurs. On s'est donc en plus approprié la carte, c'est-à-dire que ben, quand vous menez un projet comme ça, évidemment, ça devient votre projet, ça devient, euh, ben, et donc vous allez utiliser la carte dans plein de services différents. C'est ce que propose aussi euh, bah, la plateforme MSUPSGC, elle ne propose pas juste l'édition de la carte, elle propose aussi d'intégrer l'usage de la carte dans vos services institutionnels, type euh, des services euh, de dématérialisation, de, de, de cartes culture, de coupons de réduction, euh, bah, des margements, des choses comme ça. Et puis donc on maîtrise les cartes MyFairness Fire, et c'est quand même utilisé pour le contrôle d'accès, donc c'est quand même bien de savoir si c'est sécurisé ou pas nos, nos, nos, nos bâtiments. On a quand même des choses importantes parfois dans, dans certains laboratoires, c'est bien je pense de savoir ce qu'on fait et notamment au niveau physique les bénéfices toujours on a une interopérabilité, inter-établissement des contrôles d'accès c'est à dire que notre projet dès le départ ça a été un projet qui a été voulu pour l'ensemble de la commune normandie université donc il a été développé d'ailleurs pour supporter euh, le, des DSI différents d'établissements différents tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait 10 établissements en fait il y a, oui, ces 10 établissements ne serait-ce qu'en Normandie et c'est des établissements de toute taille. On a des écoles d'ingénieurs, des universités de taille moyenne comme la nôtre, des, une université un peu plus petite, une école d'architecture qui est encore plus petite, que, et, etc. Donc on a des actions synchrones, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, libre choix des imprimantes utilisées, donc vous avez vu, on avait une photo tout à l'heure qui montrait toutes les imprimantes qu'on qu utilisait à l'université de Rouen-Normandie, il y a même des imprimantes que moi-même je n'ai pas vues en fait, hein, à l'université de Rouen-Normandie, qui sont utilisées, qu'on a trouvées dans un placard, il y a un labo qui, qui dit, ben, on va utiliser ça pour imprimer les cartes, et les éditer, on a une maintenance limitée des postes d'édition, du coup, puisqu'on n'a pas ces problèmes de driver, etc., et puis on est autonome et indépendant de tout prestataire, c'est-à-dire qu'on n'est on pas pieds et lié liés avec un, un prestataire qui pourrait changer de tarif du jour au lendemain ou qui pourrait nous, nous dire que ben, sa version n'est plus supportée, il va falloir passer à une prochaine version, que maintenant il va falloir utiliser telle ou telle marque d'imprimante parce que euh, les, les autres ne se fabriquent plus, etc. Alors, juste à l'université de Rouen-Normandie, on a depuis 2017 comptabilisé euh, ben, 80 000 cartes euh, éditées par le jc pour vous dire que ça fonctionne. Alors, en temps de Covid, je trouvais que c'était bien, dans ces présentations, quand même, d'essayer de faire un lien avec la crise sanitaire Covid. Mais bon, le LGC évidemment, vous pouvez vous douter que ben, ça a été moins utilisé, et même les services euh, euh, reliés euh, donc aux cartes. Donc on a fait un peu moins de cartes, euh, le contrôle d'accès, ça a été moins utilisé, les bibliothèques, euh, voilà, les impressions. l'impression... Les émergements aussi, bien sûr, il y a eu moins de monde hein, dans nos campus, euh, pareil pour le Crous, même si le Crous a fait euh, du super boulot, euh, typiquement, euh, avec euh, les repas à 1 euro, euh, et là, à nouveau, euh, la carte, elle a été utilisée, l'heure de rien, pour le Crous, ça, je, je l'avais pas noté dans la slide, mais elle a été utilisée en, en, en, euh, pas mal, et il y, y a beaucoup d'étudiants qui ont... Euh, qui ont adhéré à, à, à ce projet de carte et qui ont voulu réactiver leur carte qui était peut-être pas activée à ce moment-là pour pouvoir bénéficier de ces repas à 1 euro, donc un repas à 1 euro euh, midi et soir pendant la crise du Covid. Maintenant c'est plus que pour les boursiers et pour les autres c'est 3,30€ comme avant, le, le ticket reste eu. Et euh, ben, la carte culture a été moins utilisée évidemment, la carte culture chez nous c'est dans les cinémas, les, les salles de théâtre, etc. Et bien, tout ça, ça a été fermé. Alors étonnamment quand même, on a eu euh, une adaptation de nouveaux usages euh, sont j'espère éphémères, euh, ben, typiquement les margements, on l'a utilisé pour euh, distribuer les autotests euh, à, à certains étudiants, et pour ça, ben, en fait, ils passaient, puis on, on badgeait la carte, et on savait qu'on avait donné un autotest à ce moment-là à cet étudiant-là. Alors, pour vous maintenant, pourquoi vous pourriez passer, ou non, ben, d'ailleurs on va le voir après, à lesip alors, si vous n'êtes pas satisfait de votre, euh, votre application actuelle, vous pourriez effectivement vous poser la question de passer à JPHC. Si vous voulez une meilleure maîtrise de votre carte, euh, ben, ça peut être intéressant aussi, enfin pas que de la carte, hein, de l'édition, euh, de, de, des services euh, liés à, à votre carte, histoire d'être indépendant donc vis-à-vis euh, -vis de tout prestataire, d'avoir une meilleure intégration avec votre système d'information. Puisque ben, notre but, nous, hein, dans le SUPSGC, c'est d'en faire une brique presque centrale. Alors, ce n'est pas le gestionnaire d'identité, hein, justement. Ce n'est pas un gestionnaire de compte, surtout pas. Mais ça va être juste à côté. Un, un étudiant, souvent, quand il va arriver dans un établissement, on va lui donner un compte électronique, enfin un compte, un login mot de passe. Ça va lui permettre d'avoir notamment du Wi-Fi via Eduroam. Mais un, un, un élément emblématique aussi de son inscription, ça va être la carte donc une meilleure intégration interface web dédiée à chacun voilà je l'ai dit, donc là chez nous c'est les utilisateurs qui vont demander leur carte euh, via une interface web donc en, qui est euh, accessible sur les téléphones mobiles également et puis donc une compatibilité avec euh, n'importe quel matériel d'édition et là à nouveau il euh, y a des économies euh, qui ne sont pas neutres parce que bah, finalement quand on vous vend du matériel lié, il euh, bah, y a parfois un surcoût non négligeable alors pourquoi ne pas passer au sup SGC Alors ça c'est une question, alors tout est ouvert, hein, le code source, on n'a pas HV2 hein, comme les autres projets au SUP, et on a notamment dans nos documentations qui sont ouvertes à tous euh, une foire aux questions. Donc dans la foire aux questions, on a cette question là notamment. Pourquoi ne pas passer au sup SGC Alors peut-être que le logiciel que vous utilisez actuellement vous convient, vous allez être satisfait, effectivement, du coup il n'y a pas besoin de passer au sup SGC. Euh, vous utilisez un logiciel qui n'est pas juste un SGC, mais un gestionnaire d'identité. Donc ça, il y a des logiciels comme ça, qui en fait, on vous dit que c'est un SGC, mais c'est un gestionnaire d'identité. Peut-être que vous avez pris cette habitude-là de créer des comptes dans euh, votre SGC, qui est finalement un gestionnaire d'identité. Le PGC ne fait pas ça, clairement. Le PGC, vous faites des cartes que pour des gens qui sont référencés dans le système d'information. Vous n'avez pas les compétences et les moyens humains disponibles et motivés pour mettre en place un tel logiciel. Donc effectivement, ça demande un petit peu de travail dans le sens où on n'est on pas une entreprise. Et euh, euh, SUP ne viendra... Alors, on vous aidera autant qu'on peut, mais on n'est pas un prestataire de service qui vous installera le logiciel clé en main. Et donc, si vous ressentez évidemment le besoin d'avoir un prestataire qui vous accompagne de bout en bout sur tout le projet, ce n'est pas forcément aujourd'hui la, la solution à prendre. Alors, les prérequis pour ECUPE, je sais tout de même. Donc, ben, c'est un système d'information, entre guillemets, classique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, un LDAP qui essaie de se conformer au mieux aux recommandations SUPAN. Euh, une identification via Chibolet. Donc, on ne supporte que l'identification via Chibolet. Et puis, des informations sur l'ensemble des utilisateurs qui puissent être récupérées depuis le système d'information. Alors, via des requêtes SQL, il y a du LDAP. Ça, c'est déjà euh, euh, implémenté et euh, vous n'avez plus qu'à, entre guillemets, paramétrer ces requêtes-là. Et puis, si jamais il y a des applications qui demanderaient du reste ou autre, là, il faudrait, par contre, éventuellement coder. Pour faire tout ça, mais il faut effectivement des compétences informatiques. Voilà, on y revient toujours, évidemment. Donc, il va, il va falloir ben, installer, euh, installer euh, ces choses-là. Alors, ça, ça correspond finalement à des logiciels et à des applications, des technologies qu'on va retrouver dans, dans beaucoup de projets au SUP. Ne serait-ce que d'ailleurs euh, l'IDP de Chibolette ou euh, l'authentification à euh, Péro-Ocas si vous utilisez ces briques-là. Donc on va avoir du Spring, du Java, du PostgreSQL. Il euh, va falloir paramétrer tout ça, donc il va falloir avoir un système d'information euh, qu'on maîtrise. Et puis il va y avoir un petit peu de maintenance éventuelle, c'est-à-dire que, bah, faire des, quelques mises à jour euh, du projet tout de même. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est quand même du temps, la motivation et puis l'envie, parce que c'est le principal. Alors, les copies d'écran. Je suis bon, copie d'écran 5 minutes. Alors, on a une vue utilisateur qui vous donne euh, ben, finalement euh, la vue d'une demande de, de carte en haut à gauche et puis euh, la vue qu'un utilisateur a. Donc là c'est pareil, ça, ça facilite quand même un petit peu aussi euh, euh, la conformité au RGPD d'avoir un tel outil. C'est-à-dire que l'utilisateur à tout moment il sait euh, ben, ce que vous avez sur lui vis-à-vis -vis du SUPGC et puis surtout il peut désactiver sa carte à tout moment, voire la réactiver. Donc il désactive sa carte si on, si on lui vole ou autre. Donc il y a des paiements en ligne, enfin, il y a un certain nombre de fonctionnalités. Euh, je vais passer rapidement. Ça, c'est la vue gestionnaire. Donc la vue gestionnaire, le gestionnaire, c'est lui qui va imprimer les cartes. Euh, on a tout un ensemble de filtres sur des données qui sont donc, du coup, récupérées depuis le système d'information et qui vont vous permettre euh, de trouver l'étudiant que vous souhaitez ou de catégoriser les étudiants et notamment... Euh, de router entre guillemets euh, les demandes de cartes vers le bon centre d'édition si vous décidez de faire des, un, un centre d'édition euh, décentralisé. La vue gestionnaire toujours, donc là on est sur en fait, euh, la fiche entre guillemets d'une carte, c'est-à-dire que euh, sur votre droite vous avez la, la, la fiche qui correspond à la carte elle-même. Donc avec, euh, vous avez, on va retrouver des identifiants de carte euh, qui vont être codés en, en AES euh, via MyFairDespire, on va retrouver des choses comme ça, on va retrouver les, les codifications euh, Crucisly de la carte. Et puis à gauche vous allez retrouver les informations personnelles de l'utilisateur qui sont donc synchronisées avec votre système d'information. La vie administrateur, alors elle est très riche, la vie administrateur, il y a, il y a, beaucoup, de, il y a beaucoup de choses. Alors ici on s'était attardé sur euh, l'édition euh, du look, entre guillemets, de la carte, donc ça se fait par du CSS, comme c'est de l'impression HTML, CSS, il vous suffit d'éditer du CSS dont vous avez le rendu en, en live quand vous faites cette édition là, et ça vous permet donc euh, d'avoir euh, une, un, une, un thème de carte que vous allez pouvoir imprimer avec une imprimante à carte. Il y a des choses quand même intéressantes, alors on voit juste les onglets ici, mais euh, on a une très très forte connexion avec le crus Isly, Et donc quand il y a des erreurs CRUS, par exemple, on a, je ne sais pas, un compte clôturé ou autre, le LGC va faire en sorte de récupérer cette information. C'est là qu'on voit qu'on a des choses très spécifiques aussi vis-à-vis euh, -vis du CRUS euh, enseignement supérieur. On est capable de gérer, par exemple, les tarifs CNRS sur des agents qui sont en fait pas euh, dans notre SI euh, dont on ne connaît pas l'indice. Et on, on est capable, malgré tout, de le faire en coordination avec le CNRS, d'ailleurs. Alors les ressources, il y a beaucoup de ressources autour de Sup -LGC, qui est un projet qui est même mature hein, maintenant hein, euh, puisqu'il date de 2017 et il est en production chez nous depuis 2017 donc hein. euh, Donc on a tout un espace wiki euh, sur euh, le wiki e on a des articles, on a des vidéos, des présentations euh, donc, euh, notamment celle, celle aux e -D. on a un site de démonstration en ligne on a une VM aussi, une machine virtuelle, que vous pouvez monter pour, pour voir ce que ça peut donner aussi. Ça, ça va un tout petit peu plus loin que le site de démonstration en ligne. On a des documentations techniques, du code donc sur GitHub, et donc tout est en Apache 2, mais tout. Hein. C'est-à-dire qu'on a on a fait un installateur à un moment donné pour des clients lourds, parce qu'à un moment donné pour faire de l'encodage, même faire des flyers, il faut des clients lourds. L'installateur lui-même, son code est, est disponible librement. Euh, on a une présentation qui avait été faite au, au Gires 2019 et puis ben, bientôt il y aura cette présentation issue des assises du CIR 2021 donc j'ai une passe de remerciement pour finir Donc ben, ce projet est assez euh, ambitieux et, euh, et donc euh, je pense qu'il y a eu un alignement des planètes qui a fait qu'il a abouti assez rapidement donc on remercie la DSI de l'Université de Rouen-Normandie notamment euh, son directeur et son co-directeur les collègues de la Commune Normandie-Université, euh, dont les instances dirigeantes, notamment les, les DGS, qui ont adhéré au projet, rapidement. Les collègues aussi, euh, tout simplement, de la Commune, euh, du, du groupe euh, Léo-Carte. Donc là, Léo-Carte, c'est notre carte en Normandie. Léo pour Léopard. Donc eux-mêmes, ils ont adhéré au projet, et c'est parce qu'ils étaient prêts à passer dessus. Hein. C'est parce qu'on euh, est tous passés dessus que ce projet a vu le jour et qu'il en est là où il, a, il est. Les collègues du CRUS, sans qui on n'aurait jamais pu faire du... Ben, tout ce qu'on a fait avec eux, euh, on est capable d'encoder CRUS aussi, même si la recommandation est de demander aux prestataires, qui est la SELP aujourd'hui, de faire le pré encodage au crus -ISLIS. Les collègues du comité national carte étudiante et ses usages, euh, le consortium M. Portail toujours, et puis ben, donc, le comité de programme des assises du CIR 2021 pour euh, nous permettre d'être ici aujourd'hui, et puis ben, vous pour votre écoute. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Vincent. Euh, nous ne sommes pas très forts dans nos DSI de calculer le retour sur investissement, ce qu'on appelle roi, euh, de nos applications développées. Et vous venez de nous dire que vous avez divisé par 4 le nombre de vacataires euh, employés. C'est très bien. Bravo. Ce n'est pas forcément bien parce que c'est des postes pour les étudiants. Donc euh, oui, mais... on n'en est pas forcément si fiers. Oui, effectivement, mais non, on peut aussi les déployer ailleurs, quoi. C'est pas quelque chose qui est à valeur ajoutée d'être là pour livrer les, les cartes. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Bonjour. Euh, vous avez parlé des prérequis euh, pour un établissement qui aurait déjà donc, un, système, un SGC concurrent. La problématique de reprise de données, est-ce que vous avez déjà pratiqué et comment ça se passe Donc effectivement, la reprise des données, alors il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Hein. Donc le, la documentation est vraiment riche, il y a une aux question assez conséquente. Et d'ailleurs, s'il y a une question que, que vous me posez qui n'est pas dedans, je la rajouterai après coup. Donc la, la reprise des données, effectivement, nous quand on est, quand on est passé en 2017 sur euh, PSGC, on a repris toutes nos cartes, donc on a repris nos 30 000 cartes euh, qu'on avait avec l'ancien système, et euh, elles fonctionnaient entre guillemets ben, comme avant, il hein, n'y a, a pas eu plus de soucis que ça. Et on en a profité pour euh, faire des euh, rendre un peu plus propre certaines choses, euh, notamment les identifiants de cartes qui correspondaient aux premiers identifiants de... Euh, euh, de la carte elle-même, non, les identifiants des utilisateurs, pardon, qui, qui correspondent aux premiers identifiants de la carte elle-même. Chez nous, les identifiants euh, des utilisateurs, les identifiants métiers, les clés métiers, c'est du person principal name, sauf, enfin, si, pour tout. Et par contre, quand on nous pousse typiquement dans le coup, Isli, c'est l'INE, puisque aujourd'hui, les identifiants euh, au niveau euh, Isli, c'est euh, l'INE, ce qui permet d'ailleurs aux étudiants d'avoir un seul compte Cruise tout au long de leur scolarité. D'autres questions Moi j'ai une petite question. Il y a... Ah pardon. Euh, tu dis qu'il euh, faut éditer deux fois la carte pour la... Et puis à l'intérieur, est-ce qu'il n'y en a pas, possibilité En fait, c'est un défaut par rapport à certaines universités qui, qui disent parce qu'actuellement, les autres systèmes, donc on passe une fois la carte. Et maintenant, si on doit passer deux fois, donc est-ce qu'il y a une possibilité de passer une seule fois, deux Ou est-ce que c'est un choix, donc alors de passer deux fois Alors, j'ai une ventilation derrière. Je veux bien qu'on me représente la question, en fait. En fait, pour diter la carte, tu dis tout d'abord la forme, et après tu dis la codification. Donc, s'il y a une possibilité de passer un seul fois, parce que qu'apparemment, c'est un défaut pour certaines universités. Tout à fait. Ah oui. Donc là, c'est très clair. Donc, effectivement, on a une, une, une spécificité dans le chip lgc c'est que pour rester sur des standards, et donc pour pouvoir faire l'impression par, par, par PDF, PS-PDF, et puis pour pouvoir faire l'encodage par PCSC, euh, on va d'une part imprimer la carte, puis ensuite l'encoder. Et donc ça, ça fait peur à certains établissements, ça faisait peur à l'université de Limoges qui m'a dit la dernièrement, donc ils sont passés, hein, ils ont fait leur. Euh, ils ont fait je ne sais plus combien de cartes, d'ailleurs 3000 cartes en 3 jours, ou, enfin bon bref, ils sont à 1000 cartes à la journée, je crois. Et, et donc finalement, je pense que c'est un faux problème. Euh, on va plus vite, nous-mêmes, hein, on a divisé par 4 le temps, le temps d'exécution, donc on va plus vite. Et ensuite, on a une autre solution pour ceux qui ne veulent vraiment pas faire cette manipulation c'est euh, on utilise en fait une, une imprimante, alors ZXP3, parce que c'était ce type d'imprimante-là euh, qu'on avait avec l'ancien SGC, et qu'on transforme en robot qui va nous permettre d'encoder euh, en masse des cartes. Donc, évidemment, l'impression se fait en masse, hein. c'est-à-dire que quand vous imprimez des cartes sur une, une, une imprimante à carte, c'est comme quand vous imprimez euh, du papier sur une imprimante, vous pouvez lancer une impression de 30 cartes, 40 cartes, 50 cartes. Et ensuite, histoire de ne pas faire l'encodage carte par carte avec notre lecteur NFC, vous allez pouvoir utiliser un robot. Donc euh, En tout cas, on a implémenté un robot, entre guillemets, avec euh, donc, ces, ces imprimantes ZXP3 de chez Zebra. Et on va, on va euh, pouvoir euh, imprimer les cartes euh, à la volée. Alors c'est effectivement ce qu'on utilise nous à l'Université de Rouen-Normandie sur euh, l'édition de cartes pour les étudiants euh, qui est majoritairement centralisée. Pas totalement, mais majoritairement centralisée. Et donc ça va, ça va assez vite en fait, en utilisant cette technique-là. D'autres questions euh... Moi j'ai une question par, par rapport aux inscriptions pédagogiques euh, par le web et la dématérialisation des pièces jointes est-ce que ESUP SGC est interfacé avec Apogee pour récupérer la photo par exemple Alors euh, on est donc en fait on est capable de récupérer euh, depuis le système d'information toutes les données euh, qui sont liées à l'utilisateur on peut aussi récupérer une photo par défaut euh, par contre alors on a aussi des web services qui permettent de faire des demandes tout simplement euh, de, de cartes euh, à la place de, de l'utilisateur donc via un, un, une API REST donc ça, ça peut se scripter euh, rapidement euh, je me demande d'ailleurs si, euh, si dans d'autres établissements c'est pas ce qu'ils font effectivement, donc il y a un script qui permet euh, de, de faire les demandes de cartes donc on va récupérer les photoyants et on fait la demande de cartes via une, un petit un curl, hein, un curl suffit euh, à l'Université de Rouen, on ne le fait pas, effectivement. Nous, c'est l'étudiant qui va faire sa demande et qui va mettre la photo entre guillemets qu'il veut, sachant que dans le SGC, on a un système de, de workflow, un cycle de vie, où lorsqu'une demande de, de carte est, est, est faite, le, la première action, c'est de valider ou non la photo. Euh, on a certains rejets, enfin pas mal même, les, les, les étudiants n'ont pas forcément conscience que, que ça reste sérieux, une carte étudiante, et donc des fois, on a des photos un petit peu exotiques. Juste une question sur le QR code pour les non étudiants. Qu'est-ce que vous utilisez comme euh, données? Alors le QR code, c'est effectivement, donc on l'a dit tout à l'heure, le QR code qui est euh, le QR code européen, c'est comme ça qu'on qu le nomme. Pour euh, les étudiants, c'est celui-ci. Pour les personnels et invités également en fait. Donc ça pose pas de problème au niveau du projet ESC qu'il euh, y ait euh, des cartes, euh, même avec d'ailleurs le, le petit logo euh, européen. Par contre, derrière, évidemment, le LGC ne permet pas à ces gens-là d'adhérer au projet. C'est-à-dire que si vous scannez le QR code d'une carte d'un personnel ou d'un invité, le routeur ESC, donc du, du, le site web du, de, de la carte étudiante européenne, dira simplement que cette personne-là n'est pas étudiante. Voilà. Bon, merci beaucoup. On va s'arrêter ici. On...